À la différence des vélos cargo, du coup, c'est que ça va être un vélo simple, donc deux roues, voilà, la structure d'un vélo de ville, mais équipé de porte-bagages et avec euh, à l'avant, à l'arrière. Également, on va avoir aussi des tubes qui vont être assez robustes, voilà, des tubes assez assez larges, un euh, oversize un peu ici à ce niveau-là. Donc, on va avoir euh, comme ça un vélo qui va être à la fois robuste mais très agréable à conduire, à la différence des vélos cargo qui vont être Porteur, triporteur donc en général avec une caisse au milieu ou une caisse à l'avant. Ça permet normalement quand même d'embarquer, de, disons, une charge utile. On est sur entre 40 et 50 kg, répartis à l'avant et à l'arrière. Voilà. Sur le transport, on va, on va retrouver donc, euh, un port de bagage à l'avant et à l'arrière pour le transport donc des marchandises ou différentes, différentes choses. On a également après la béquille centrale qui équipe uniquement le vélo-transport donc justement pour assurer une stabilité à l'arrêt. On a le contrôle et le verrouillage de, de la potence à cet endroit-là. Des pneus, des pneus assez larges donc qui permettent justement d'avoir le confort nécessaire pour le transport de toutes ces marchandises. Et la selle évidemment pour le, le cycliste donc avec des ressorts qui permettent justement une bonne assise.